Bonsoir, ici Nancy Rochon de Québec Intégrité. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon autoclave, parce qu'on a décidé qu'on partageait nos trucs euh, et astuces pour la résilience. Euh, on sait que beaucoup de gens font, conservent euh, des aliments dans des congélateurs. Or, de plus en plus avec la crise énergétique, les règlements, les nouvelles lois qu'ils veulent mettre en place, euh, il est possible qu'on doit se départir de plusieurs appareils électriques et qu'on puisse avoir de la difficulté à faire de la conservation comme on la faisait avant. Euh, et l'une des meilleures solutions pour conserver des aliments pendant longtemps, euh, c'est un autoclave qui nous permet de faire des conserves en toute sécurité. Pourquoi en toute sécurité? Parce que euh, c'est là que je vais vous parler euh, d'un problème rare, mais quand même euh, possible, qui est euh, le botulisme, qui est une maladie. Une maladie, en fait, qui provoque une paralysie euh, qui peut à, amener des faiblesses musculaires, euh, une vision floue, une difficulté à avaler, une sécheresse de la bouche et de la gorge, puis une difficulté à parler, puis une paralysie euh, progressive et de la difficulté à respirer qui peut entraîner la mort. Euh, le botulisme, cette maladie-là, est causée par une bactérie qu'on appelle le Clostridium, Clostridium botulinum, cette bactérie-là euh, se retrouve de façon naturelle dans le sol, dans les sédiments, puis aussi dans l'air. Euh, dès qu'on euh, doit mettre en conserve des légumes qui sont quand même à, euh, avec une, une acidité ou, ou basique, assez basique en fait, euh, proche de, euh, de, de l'équilibre euh, du pH, c'est-à-dire par exemple 7, 6 ou 5, euh, c'est... Euh, euh, ces légumes-là, comme par exemple la tomate ou la viande, euh, pourraient développer des bactéries dans un milieu sans oxygène. Euh, malgré même euh, la cuisson, malgré toutes sortes de techniques, quand hein, vous les faites au four ou quoi que ce soit, comme par exemple mettre de la sauce à spaghetti au four, vous pouvez vous rendre très malade finalement si vous n'avez pas respecté certaines normes dans la recette, qu'elles soient assez acides, et euh, si s'il euh, il finit par se développer des bactéries dangereuses comme celle-ci à l'intérieur de vos bocaux euh, par la suite. Pour avoir une sécurité euh, parfaite, il faut apprendre à utiliser un autoclave et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, mon expérience avec mon autoclave. Euh, aussi, euh, on, bon par exemple, il y a des conserves qu'on fait qui sont des conserves à base de, de légumes comme des fraises, confiture de fraises. Ça, c'est confiture de fraises, normalement, on met beaucoup de sucre et c'est pas pour rien. Ça permet de garder un pH en bas de 4.6 et ça empêche donc que la bactérie du, euh, du qu'on a parlé tantôt, là, son nom c'est Clostridium. Botulinum, euh, ça va l'empêcher de se développer à l'intérieur des bocaux euh, si le taux d'acidité est très important, d'où l'importance de ne pas modifier les recettes. Et si vous trouvez que vos recettes sont trop sucrées et que vous enlevez du sucre, ben là, vous pourriez mettre dans vos bocaux les conditions pour qu'elles puissent se développer. Euh, donc, il faut respecter les recettes et si vous ne les respectez pas, si vous voulez pas les respecter, c'est pas grave, mais ça vous prend un autoclave. Et je vous explique comment ça fonctionne. Euh, D'abord, je vais vous présenter un peu c'est quoi euh, de quoi on parle quand on parle d'une autoclasse. C'est un appareil comme ça. D'ailleurs, ils ont beaucoup augmenté. Je suis restée surprise. Euh, moi, le mien, j'avais payé 125$ il y a 3-4 ans. Ils sont là à 250 euh, Puis ça, c'est avant-taxe. Fait que je suis restée quand même assez surprise de l'augmentation. J'imagine que ça doit être un appareil qui est en bande actuellement, justement pour les mêmes raisons de la présentation. Lorsque vous achetez en plus un autoclave comme ça, ça ne vient pas tout seul, il faut que vous attendiez à débourser aussi pour d'autres articles concomitants, puis je vais vous en parler tout de suite. Par exemple, ça va vous prendre un bouchon régulateur au-dessus de votre autoclave, comme vous pouvez voir ici, il y a un petit endroit où il y a une sortie d'air pour ajuster la pression. Et on met sur cette sortie d'air-là un poids euh, qui permet que, euh, au, à l'autoclave de pouvoir faire évapeur, euh, échapper la vapeur quand qu elle est trop chaude quand le, elle a atteint euh, le, euh, le nombre de PSI, c'est-à-dire de livres par pouce, qui est nécessaire, par exemple, pour euh, euh, traiter vos aliments. Euh, ce bouchon-là qui, qui est déposé dessus, c'est celui qui fait pichir, mais on va le voir tantôt là, quand, que, quand que l'autographe est à sa bonne température. Sauf que ça vient avec un bouchon qui est fait pour le 16 euh, PSI. C'est trop élevé. En général, on utilise du 10, 11 ou du 5. Fait que finalement, ça sert pas à grand chose. Puis c'est peut-être voulu. Fait qu'on est obligé d'acheter un bouchon avec des poids multiples. Ça nous permet à ce moment-là de pouvoir euh, le setter pour 5, pour euh, euh, 10, pour 15 super facilement, simplement en ajustant les poids. Puis, vous voyez, ça aussi, ça a augmenté. C'est rendu à 33 euh, Puis, euh, mais je vous jure, ça va être tellement plus de casse-tête après parce que sinon, on est toujours sa cuisinière en train d'ajuster euh, la, la, la température pour modifier la pression. Puis, euh, ça finit par être débile. Là. Ça vous prend ça. Euh, Qu'est-ce qui est optionnel aussi, c'est des plateaux pour pouvoir mettre en étage vos bocaux euh, dans le presto. Euh, là, vous avez pas vu nécessairement la grandeur, mais un presto, euh, c'est assez gros. Là. Fait là. qu'il faut prévoir l'espace pour le ranger quelque part, ça c'est une autre histoire. Euh, évidemment, ça vous prend des bocaux, des bocaux maçons comme on les appelle, là, ou pas nécessairement cette marque-là, mais ça prend des bons bocaux, des bocaux en verre euh, et euh, ça prend des bagues et euh, des couvercles. Là. Euh, on, moi personnellement j'utilise et je récupère mes bocaux euh, en verre, euh, par exemple, euh, des bocaux euh, de, du commerce, là, que ce soit des bocaux de que j'ai achetés avec euh, euh, des concombres marinés des trucs comme ça. Je les conserve, puis j'ai déjà fait des, des conserves avec. Euh, je fais surtout du euh, ce qu'on appelle du bouillon, bouillon de poulet, bouillon de bœuf, bouillon, euh, les différents bouillons avec les os, avec des restants d'os. Puis, euh, ces bouillons-là, euh, je me casse pas trop la tête. Là, je les mets dans des bocaux que j'ai gardés. Puis, tant que le couvercle n'est pas rouillé, ça marche encore. Puis, euh, quand je, je l'ouvre, ça pop. fait que c'est bon signe, puis ça sent bon. Euh, mais, euh, c'est toujours préférable d'avoir ces bocaux-là, tandis qu'on y a accès. Là, fait que, mets-moi à votre place. Je ne jetterai plus mes bocaux tout court. Euh, et je les laverai euh, dès que j'ai mon autoclave, parce que ça peut servir. Ensuite, ça vous prend des fois des, euh, des kits pour faire du canage et euh, là-dessus, ben, je pourrais vous dire que ce que je trouve le plus pratique, entre autres, c'est l'entonnoir le, le, pour faire les conserves. Il y a la pince là aussi, mais le reste, ça peut être euh, tout simplement des cuillères et euh, d'autres articles que vous avez déjà en main. fait que La pince c'est intéressante pour, pour, pour transporter des pots et euh, l'entonnoir. Je voulais vous dire aussi de ne pas euh, croire que euh, votre euh, Instant Pot ou que votre histoire euh, de, de Ricardo, euh, qui, qui fonctionne à pression, soit euh, euh, capable de faire des conserves. D'ailleurs, c'est tout à fait impossible. Avec ça, la pression n'est pas assez élevée. Euh, fait qu'oubliez ça. Vous, vous, ça ne donne absolument rien d'utiliser ça pour faire vos conserves. Ça prend vraiment presto. D'ailleurs, c'est dit sur plusieurs sites. Puis un autre détail aussi, puis je vais en parler tantôt. Le petit livret qui est avec votre presto, c'est hyper important de garder. Quand même, ça vient avec un petit livret, là, je ne sais pas si on le voit adéquatement. Juste en bas ici. Ce petit livret-là, là. là. C'est bourré de recettes, puis euh, c'est ça qui va vous donner aussi bien souvent est à ce livret-là que je me réfère pour avoir les indications sur le temps nécessaire que je dois utiliser pour différents types de légumes, puis faire mes conserves de façon sécuritaire. Euh, je jusqu'à dire que ça prend aussi un bon livre de recettes pour le presto, euh, mais il y a énormément d'informations aussi sur Internet, puis comme vous voyez, vous avez déjà déboursé beaucoup déjà pour vous équiper avec un bon presto. La suite, c'est ici. Euh, là, je ne parlerai pas. Je vais seulement intervenir si je vois que j'ai oublié quelque chose, mais c'est des vidéos que j'ai faites pour vous montrer comment euh, je faisais mes, euh, mes conserves. Puis, c'est de la sauce à spaghetti. Désolée pour les végétariens, mais on en mange encore. J'ai deux grands garçons qui aiment beaucoup ma sauce à spaghetti, fait que c'est ça que, qui, va, qui va me servir d'exemple. J'ai voilà. fait une démonstration de comment on fait des conserves sécuritaires. Euh, pour l'objet de ma démonstration, je vais en faire avec la sauce à spaghetti euh, Désolée pour le végét... Une euh, recette qu'on aime beaucoup ici quand on mange du spaghettis. Puis c'est aussi une recette qui Là, vous voyez, j'ai mis euh, un entonnoir là, pour pouvoir... Euh... Euh, compléter avec ma sauce à spag. C'est sûr que <rire> mon poil n'est pas propre, là, parce que ça... J'avais plusieurs choses à faire ce matin-là. Et, euh, je vais avancer un petit peu parce que je vais vous montrer dans le fond, euh, simplement, comment on com complète les bocaux. Euh, voilà. Fait que là, j'ai rempli un bocal, puis euh, là, je vais en remplir un autre. Je vais juste vous dire quelque chose. Lorsque vous faisiez de, vos conserves dans le four, on vous disait « stérilisez vos bocaux, lavez-les comme il faut, il faut vraiment qu'ils soient extrêmement propres. » À l'autoclave, là, c'est tellement chaud, il y a tellement de pression là-dedans que ça vous donne absolument rien de stériliser vos bocaux. Il suffit qu'ils soient propres. Et euh, aussi, je vois beaucoup de gens qui prennent une attention extrêmement forte à nettoyer tout le contour de leur bocaux. Euh, dans l'autoclave, il va sortir, surtout si votre sauce est grasse, il va sortir du gras, fait que veut veux pas. Euh, les bouchons sont pas étanches, des fois, ils laissent sortir un peu de jus des pots, puis c'est normal. Euh, la cuisson à l'autoclave... Euh, fait qu'il va y avoir énormément de pression dans le bocal puis que lorsque la pression va descendre à ce moment-là, le couvercle va coller sur votre bocal. Et c'est cette opération-là qu'on ne doit pas rater. Et euh, même si vous faites super attention pour tout nettoyer, les, les rebords, il faut quand même qu'ils soient propres, vous pouvez passer avec un linge propre. Là. Mais il n'y a pas besoin d'être stérilisé. C'est tout ce que je veux vous dire. Cassez-vous pas à la tête avec ça. Fait que, moi, je garde, c'est ça que je disais ici, je garde toujours mes boîtes euh, de, de mes peaux maçantes par rapport à ce que ça va mieux pour les ranger. On peut les empiler dans un garde-robe. Fait que, si vous avez des boîtes comme ça, dans lesquelles viennent vos peaux maçantes, gardez-les. Puis, gardez aussi vos vos boîtes vos peaux vides à l'intérieur de ces boîtes-là. La gestion est beaucoup plus facile par la suite. Puis, comme vous voyez... J'ai mis la date sur un ancien pour maçon. Là, je vais changer le couvercle parce qu'elle a déjà été utilisée. Mais euh, en général, là, je mets la date aussi euh, et l'année, euh, le mois et l'année, pour être capable de me rappeler euh, à quel moment je les ai faits. Mais euh, des conserves comme ça, ça se garde Donc, facilement. Les gens disent deux ans. Je vais vous expliquer tantôt pour quelles raisons souvent qu'on les perd. Mais en général, on peut les garder facilement dans un endroit sec, euh, sans humidité, jusqu'à cinq ans et plus. Voilà. Fait que Ça, c'est pas l'autoclave qu'on voit en dessous. C'est vraiment un chaudron pour faire la cuisine. Ça fait On n'est pas du tout encore à l'autoclave. On vient juste de terminer notre sauce à spaghetti. On la paque dans nos, dans nos bocaux. On vérifie qu'il n'y a pas de bulles d'air sur les côtés. On prend une cuillère s'il y en a pour les enlever. On les secoue un peu pour s'assurer que les bulles d'air sont bien parties. On met euh, normalement, presque avec tous les, les, euh, les types de concerts qu'on va faire, on va demander de laisser un pouce d'espace entre le couvercle et euh, la, le, la nourriture. Et euh, en ce moment-là, on va mettre les bagues, euh, le couvercle et les bagues par-dessus, comme ceci. Puis euh, ils vont vous dire de bah, pas les visser fort. Moi je vous dis c'est pas des visser fort mais vissez-les pareil. parce que sinon vous allez avoir un beau dégât dans votre Presto. Fait que ça y met trop de force, parce qu'il faut que, comme je vous expliquais que l'air sorte, puis l'air va sortir même si vous les vissez avec une certaine pogne. mais pas les visser en fou. C'est ça que je veux vous dire. Je me direct là, je suis pas inquiète. Elle euh, m'a fermé, mais ils disent de ne pas le fermer au complet, mais moi, est que ça, je le disais, c'est réveillé quand même. Donc, sinon, ça fait un beau dégât à l'intérieur de l'autoclave. Voilà. Fait, voilà, j'ai à peu près un pouce de distance de... Là, j'aime pas vraiment cette bague-là. Je trouve qu'elle commence à être ma galerie. On peut les réutiliser plusieurs fois. D'habitude, j'en achète quelques-unes, euh, puis ça vaut la, la peine, là. Il est en spécial, notre tique géant. Fait que là, ici, j'ai un pot qui est prêt à mettre dans mon autoclave. Elles vont remarquer quelque chose. Je l'ai fait. Il est chaud. Il faut qu'il reste chaud. Euh, si mon pot euh, est froid, il va casser dans l'autoclave. Fait qu'il il faut falloir que je le fasse assez rapidement. Puis je vais vous le montrer après. Fait que je fais tous mes pots comme ça. Euh, je les mets dans leur boîte. Puis euh, je vais les mettre dans l'autoclave après. Fait que euh, je vous laisse, puis on me surprend. Je vous fais. Voilà. Fait que ça, c'est pour... Euh... Comment je mets mes trucs dans mes boîtes avant. Là, je suis rendue à quelle vidéo? 53, 51. Je pense que c'est elle, la suite. On va aller voir. Ouais, ça va être ça. Un autre c'est ça. C'est un gros chelon... Euh, qui est euh, très sécuritaire comparé à ceux qui utilisaient euh, nos grands-mères. Euh, ça a un couvercle avec une gauche qui nous permet de savoir euh, c'est quoi la pression qu'il y a en intérieur euh, du pot. Euh, pour chaque euh, type de, de conserve, il y a des pressions à, à respecter. Euh, il y a des euh, consignes aussi euh, de sécurité pour l'appareil comme tel. L'appareil, ce qui est important, c'est que le joint ici soit en bon état, soit bien nettoyé euh, entre les conserves. Puis, euh, vous avez aussi une petite valve ici qui va fermer, euh, qui va être ouverte et qui va pétiller au début, qui va fermer par la suite de façon définitive quand la pression va être suffisamment forte. Un autoclave, ça coûte à peu près 125 puis euh, dites-vous que vous, vous allez probablement... Oubliez ça, c'est rendu à 250, comme je disais tantôt, aïe aïe. ...avoir des débourser supplémentaires, euh, un autre 25 donc c'est un investissement euh, pour des poids, euh, des poids euh, euh, comme celui-ci. Que je peux ajuster comme par exemple à, à 5 euh, PCI ou à 10 PCI ou à 15 PCI en les empilant. Euh, je vous dis ça parce que le là, là vient avec un poids par défaut avec, je pense, c'était 15 PCI ou 20 PCI, puis il n'y a quasiment aucune recette avec ça. Fait que tu es comme obligé d'acheter un poids supplémentaire comme ça. Qui, là, il me manque une autre rondelle là, qui va par-dessus. Pour être capable d'ajuster correctement ta pression à l'intérieur de ton pot. Euh, ce poids-là, plus tard, il va aller ici. Il n'en mettra pas tout de suite. Il va aller sur la petite valve qui est juste ici. Puis ça permet d'ajuster euh, le, le la pression à l'intérieur du, euh, du euh, pot. Euh, un autre point aussi qui est hyper important, quand vous achetez votre presso, votre autoclave, ça vient avec un manuel. Ce manuel-là, il est hyper. Important. Euh, marquez le type d'autoclave que vous avez dessus pour changer les pièces parce que les pièces se vendent séparément. Et euh, c'est bourré de recettes et euh, de façons euh, de faire, par exemple, pour les différents types de légumes, euh, pour les tomates. Malheureusement, il est en anglais. Moi, j'avais commandé sur Internet puis c'est arrivé en anglais. Mais aujourd'hui, avec euh, votre appareil photo, vous pouvez le traduire facilement euh, si vous ne euh, connaissez pas l'anglais. Et il, y a, il existe des livres. Euh, pour euh, utiliser son autoclave. Un autre truc qui est important, j'ai dit PCI, mais c'est PSI, hein, c'est que les bouteilles, comme je disais tantôt, ce qu'on place dans l'autoclave, il faut que ça soit chaud. Si c'est pas chaud, ça va casser. Ça fait que là, je vais vous montrer à l'intérieur, j'ai un petit fond euh, qui vient avec l'autoclave. Puis je vais vous dire, ça va peut-être vous en prendre un deuxième, puis vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on peut faire des étages. Fait que là, je suis en train de faire bouillir mon eau, puis comme c'est stimé et que c'est cuit à la pression, j'en mets jusqu'au fond. J'en ai suffisamment comme ça, jusqu'à euh, euh, un tout petit peu par-dessus euh, le fond euh, de sécurité, euh, qui, qui va permettre de garder une distance entre les conserves, puis euh, le fond qui va être trop chaud. Euh, pendant que ça chauffe, je place mes conserves euh, un peu en pétale, en, en, en fleurs un peu à l'intérieur. Je fais un premier étage. Il ne faut pas qu'ils se touchent, c'est préférable. Puis, euh, j'en mets d'habitude. Ben là, je, je fais des petites quantités par rapport à ce que c'est. Il y a trop de gaspillage quand j'en fais des gros, mes euh, jeunes pour la moitié puis là vous voyez c'est ça je m'ai racheté un, un deuxième parce que vraiment c'est pratique c'est un autre plateau pour mettre d'autres conserves mais vous pourriez à la limite les embarquer par-dessus mais ça pourrait peut-être provoquer des cassures voilà Là, j'ai des places ici. Ils disent de vérifier aussi de s'assurer que ce ne soit pas trop lourd pour le four que vous utilisez. Fait qu il faut que le pot, quand même, euh, de clair. il y en a quand même beaucoup, surtout si vous cuisinez à l'intérieur. Moi, je le recommande pas. Euh, il y a trop, à mon avis, de résidus d'aluminium là-dedans pour qu'on euh, puisse cuisiner euh, avec sécurité à l'intérieur de tout. Je préfère le faire en pot. D'ailleurs, vous pouvez cuisiner, mais mettez-le en pot. Puis là, c'est une type de conserve que je présente parce qu'il en existe d'autres types de conserve qu'on doit mettre de l'eau presque jusqu'au couvercle des pots. Euh, dans ce cas-ci, c'est pas celle que je montre. Je montre celle qu'on utilise avec euh, la, la pression. C'est surtout stimé avec la pression. Avec euh... bon, toujours un trou, juste ici sens où que ça va. Là, ça bien. Voilà, là, okay. là je l'ai fermé. Puis, euh, je dois prendre le couvercle et venir le retirer ici pour qu'il soit ajusté les deux bancs. Une fois qu'il est fermé comme ça, je laisse bouillir. Euh, je vais revenir tantôt. Mes pots, je les ai fermés, je les ai bien ajustés, je les ai serrés même un petit peu, mais pas trop parce qu'ils pourraient éclater, parce qu'il euh, va y avoir de l'air qui va sortir de ces pots-là. Il faut que l'air sorte des pots, en fait, pour fabriquer la conserve de façon sécuritaire. Un autoclave, comme c'est dispendu, je vous propose, si vous êtes des groupes de personnes euh, qui vous entraînent, peut-être de l'acheter en gang, puis vous le prêtez parce qu'on n'en a pas besoin tout le temps. Et c'est très, euh, très, très pratique et surtout sécuritaire. Je mets ça sur pause. Là, vous avez vu que euh, j'ai mis mes pots chauds. C'est important de le rappeler. Euh, mes pots, je les ai mis très chauds dans l'autoclave. Si j'aurais mis mes pots froids, ils auraient éclaté, ils vont casser dans l'autoclave. Là, vous allez entendre des bing, bing dans votre autoclave pendant que ça cuit. Ça, c'est mauvais signe, c'est que vos fonds sont en train d'éclater. Ça va être un beau dégât nettoyé après. Fait que ça, c'est un truc qui est hyper important de se rappeler. Là, je vais le laisser bouillir pendant 10 minutes pour que l'air s'échappe un peu du contenant. C'est ce qu'il recommande. Puis euh, je reviens après 10 minutes. Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre un petit euh, une minuterie pour savoir euh, où est-ce que c'en est. Maintenant, on, on revient. Après ces 10 minutes là. Ça fait assez longtemps qu'il bouille, Ça fait que. Il faut faire attention de ne pas te brûler parce que ça devient chaud cette affaire-là. On va y mettre son petit capuchon ici. Puis là, on va voir la gauche qui va augmenter tranquillement pas vite. Pour se rendre à 10 pc. Fait que là, la pression commence à rentrer dans le dans le pot. Je... Je vais avancer un petit peu Et puis, euh, les gros. comme ça ça va être plus longtemps que les petits ouais. par exemple les petits moi j'ai besoin de 60 minutes c'est ce que je voulais dire en fil euh, pendant le temps que ça se load. Euh, ce que je disais ici, c'est que les gros pots, c'est 90 minutes selon le livre, à cause qu'il y a de la viande et des tomates dans mes pots. Euh, c'est important de faire vraiment une stérilisation euh, correcte. Puis c'est environ euh, euh, 60 minutes pour les petits, qu'on appelle euh, les, les, les, euh, les pots, je pense c'est 250 ml. Mais pour des pots de 500 ml comme les gros qu'il y a ici, peut-être que je me trompe, ou c'est les litres eux. Puis l'autre, c'est les 500 ml. En tout cas, ce pas grave. Euh, le temps de cuisson n'est pas les mêmes. Les gros comme ça, c'est 90 minutes. Les petits comme j'ai mis dans mon autoclave, c'est 60 minutes. Voilà. Normalement, ça monte assez vite. C'est pour ça que je reste avec vous pour que je le surveille. Parce que quand il va y avoir atteint 10, je vais descendre. Là, vous voyez, il est à 5 PSI. Ça dépend de votre cuisinière, mais dans mon cas, il faut que je descende mon feu à 6 euh, puis que je le laisse euh, à 6. Sinon, ben, il est comme trop chaud. Puis Oui, c'est normal qu'il sorte de l'air par cette partie-là. Mais s'il est vraiment trop chaud, ça va encore plus gigoter, puis ça devient... Euh, en fait, il y a trop de pression là, à l'intérieur. Ici, vous voyez que le bouchon que je vous ai parlé tantôt, là, il est remonté. C'est pour ça que la pression est en train d'augmenter. Euh, il y a un peu d'air, comme je disais, qui sort du bouchon. Mais euh, tant qu'il n'aura pas atteint son maximum, parce que le bouchon il est prévu avec son poids pour empêcher que ça monte plus haut que, 10, que 11 PSI. Fait que quand il va être rendu à 10 PSI, euh, le bouchon va commencer à gigoter. On est presque rendu, on va aller un petit peu plus loin, ça va aller plus vite. Voilà. Ici, euh, comme je pense, parce que c'est arrivé à toutes les périodes de l'histoire, on vient saisir nos biens ou nos accessoires à la maison, c'est sûr que c'est moins intéressant pour eux de partir avec des concerts. <rire> oui, c'est ce que je faisais remarquer. Euh, c'est juste qu'il y a des gens qui ignorent, mais dans, dans l'histoire... Euh, si vous, vous étudiez l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu un effondrement social, il y a eu des saisies, soit du gouvernement, soit de la peine dans les résidences. Puis on s'en va vers, vers là, on s'en va vers un, un système qui, avec la technologie en fait, mais qui, qui, qui est semblable, c'est les mêmes systèmes, va venir piller les citoyens pour renflouer les coffres des gouvernements ou des, euh, des autorités. Et dans ce contexte-là, en général, on fait un inventaire, on demande aux gens de dire sous peine de.. Il y a dans certaines époques, c'était sous peine de mort ou sous peine d'amende grave. Euh, de, de dévoiler ce qu'ils ont en stock chez eux. Ça s'est fait pendant la deuxième guerre mondiale, ça s'est fait pendant la première guerre mondiale. Euh, fait on fait qu'on demande aux gens de révéler qu'est-ce qu'ils ont comme stock, puis ensuite on distribue euh, supposément les richesses pour le bien commun, mais en fait vous allez comprendre ici que c est, c est, c est, ce bien commun là va venir desservir une certaine partie de la société au détriment d'autres qui vont rester dans la misère. Là, vous voyez, j'ai mis ma minuterie à 60 minutes. Et ce que je disais ici dans la vidéo, en fait, puis que je passe rapidement, c'est que comme euh, eux vont vouloir avoir les choses qui, sont, qui ont encore de la valeur... Euh, ça fait qu'ils vont partir avec euh, les sacs qui sont encore de valeur, les trucs neufs, bien fermés, bien scellés. Mais en général, ils ne feront peut-être pas confiance à des pots maçons qui, euh, de conserve que vous avez faites maison par rapport à ce que ça vous appartient, puis ils ne ils savent pas dans quelles conditions que ça a été fait. fait que vous avez de plus grandes chances de conserver vos pots à la maison euh, que euh, vos sacs de riz, vos sacs de farine et tout. Voilà, c'est ce qu'il dit. On va continuer notre présentation. Fait que là, ici, j'ai 60 minutes d'attente jusqu'à ce que ça, ça soit terminé. Et euh, oui, c'est ça, je voulais vous montrer. C'est tu sais, les petits pots que Bien, je garde. Bon, ben, j'ai pris l'habitude, moi, en tout cas, j'en récupère énormément. Je récupère tous mes pots en verre. Euh, je récupère aussi, et ça, c'est pour un autre besoin, euh, toutes les boîtes de conserve. Enf... Puis, ben, je vais vous montrer comment faire des rocket stoves, euh, parce qu'au Canada, il faut apprendre à se chauffer. Puis, si on n'a plus de moyens de le faire, je vais vous expliquer comment le faire à peu de frais. Fait que ça, c'est avec des fours roquettes. Puis, euh, j'en ai fait pendant deux étés avec mon fils, puis, c'est, euh, on maîtrise bien la chose maintenant, euh, tellement que ça a été un gros AB pour nous. Je passe à ma vidéo suivante pour aller plus vite. Ça va être correct. On retourne. Autographe. On était rendu ici. Je ne sais même pas si ça vaut la peine parce que... Elle une minute 17 fait que c'est peut-être une vidéo qui a déjà... n'y avait pas nécessairement de besoin pour... Bon voilà, euh, ma petite poule vient de sonner, donc normalement ça devrait terminer bientôt. Fait. Ok, je vous montre ma petite poule, c'est parce que je veux vous expliquer quelque chose en même temps sur petite poule. Parce que petite poule est low-tech, ok? Puis les petites poules low-tech, ça va être bien utile plus tard. Euh, comme vous savez, on ça va vers une crise énergétique, puis euh, ça va probablement s'aggraver, en tout cas dans certains pays, de façon très importante. Puis moi, je privilège toujours la stratégie low-tech. Euh, low-tech, je vous propose de faire des recherches sur Internet, ça va apprendre c'est quoi ces communautés-là, puis je suis vraiment dans cet esprit-là. C'est qu'il faut arrêter d'utiliser la technologie. Euh, D'ailleurs, c'est à cause d'elle un peu qu'on est dans le trouble aujourd'hui. Fait qu'il faut se détacher de la technologie, il faut aussi euh, démonétiser nos relations, arrêter d'utiliser des monnaies. Et euh, ça aussi, c'est un enjeu qui est majeur parce que c'est ce qui nous maintient dans une forme de d'esclavage. Euh, et euh, c'est euh, il faut revoir nos relations. Vous voyez, je vous donne gratuitement, je ne vous demande pas de l'argent. Puis euh, je, je pense que... Il faut en revenir à ça, c'est échanger des services entre nous, sans compter. Et je peux vous jurer que euh, donner au suivant, ça existe vraiment. Et euh, petite poule, si je vous parle d'elle, c'est que on a euh, accumulé un paquet de trucs électroniques qui fonctionnent avec des piles, qui fonctionnent avec, euh, euh, avec des matériaux qui sont de plus en plus rares, euh, des taras, <rire> qui utilisent des terres rares, puis euh, on... On se tire dans le pied sur le plan de l'humanité en faisant ça par rapport à ce qu'on entretient de l'esclavage réel dans d'autres pays comme au Congo, comme ça a été dénoncé récemment avec des enfants qui travaillent dans le cobalt, qui est un produit totalement cancérogène. Euh, je, suis, je suis décidée à éliminer le plus de batteries possibles dans ma vie et je vous conseille de faire pareil. Et Tite Poule est un exemple de ça c'est qu'elle n'a pas besoin de batteries pour sonner. Elle est euh, mécanique. Fait que là, venait de sonner. Puis là, vous allez voir aussi sur le presto comment bouge le bouchon. Et euh, c'est ce qui fait euh, que ça maintient la pression. Euh, ce que je vois sur le poil, euh, ça monte 24 secondes. Fait que ce que je fais à ce moment-là, je ne fais que fermer le feu. Je ne touche plus à rien. J'attends que ça refroidisse complètement que la pression soit retournée à zéro. Euh, de préférence, j'attends que ça soit complètement froid. Euh, si vous sortez les pots avant, c'est-à-dire que la pression est à zéro et que vous, vous voulez aller voir de quoi ça a l'air, vous allez vous rendre compte que les pots bouillonnent, mais à la température de la pièce. Si vous les déposez sur votre poêle à côté, vous allez voir le bouillonnement, c'est tout à fait normal. C'est parce que comme ils ont été mis en haute pression, ils bouillent. Au niveau de notre pression atmosphérique, quand ils sont sortis du contenant, je crois que c'est une question. Ça, c'est un détail que j'ai oublié de mentionner. Euh, plus on est en hauteur, si vous vivez en montagne, par exemple, ça se pourrait que vous ayez besoin de réajuster la pression dans vos bocaux. Parce que euh, la pression est donnée pour un certain, euh, un, un certain niveau au-dessus du niveau de la mer. Euh, si on est trop en hauteur, si on vit en montagne, notre, euh, la pression atmosphérique, elle change. Donc, la pression dans le contenant doit changer aussi. Mais en général, ici à Québec, on utilise les mêmes pressions. Ou à Montréal, là, ça va être sans doute semblable à ce qui est inscrit dans les manuels de façon standard. Physique, fait que on va revenir tant que la pression va être descendue. Voilà, là, j'étais rendue à, d'après moi, ça va être lui. on fait l'ouverture, on va aller voir ce qui s'est passé. Là, on voit qu'on peut ouvrir le couvercle, parce que euh, le bouton ici est descendu, puis la gauche est revenue à zéro, fait qu Il qu'il a plus de pression dedans. D'habitude, on commence par ça, le, le pot, puis euh, là, il va falloir faire attention parce qu'il n'est pas encore chaud. Normalement, je laisse refroidir plus que ça. ça C'est pour les fins de la démonstration. Comme il est chaud. Je vais faire sortir par le vapeur boba. bas. est vrai. Voilà. Je vais même la caméra pour que vous quand je dis que ça bouge hier. Encore. Puis il y en a qui ont réduit euh, de quantité. Euh, ça, c'est une autre affaire aussi qui peut être normale, euh, peut-être qu'ils ont été mal vissés, ça fait qu'à euh, ce moment-là, le, le, le contenant a, a débordé. Et ça quand même pas l'air si pire. Que dans ce temps-là, des fois je les mange, un petit peu plus vite quand ils ont, quand ils ont perdu trop d'air. En fait, ça n'a pas vraiment d'incidence. Ils vont popper pareil. Je veux dire, les couverts vont... Vont euh, se retresser pareil. Le seul problème que ça cause, c'est qu'il pourrait y avoir peut-être un excédère dans le pot. Euh, J'en ai déjà gardé comme ça complètement fermé, puis pourtant, je n'ai pas eu de problème. Fait que je vous rassure, là, ça n'a pas l'air d'être une grosse conséquence. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas en perdre en cuisson au, au prix de que de la viande aujourd'hui. que C'est pas terminé. Euh, il va falloir retirer les bagues euh, une fois qu'ils vont avoir poppé qu'ils vont avoir bien collé, qu'ils vont être refroidis. Puis il va falloir nettoyer euh, les peaux parce que souvent, quand il y en a sorti un petit peu pendant la cuisson, pendant la, euh, la période de stérilisation, euh, il est possible que les peaux restent collants. Fait qu'on va les laver. On va enlever les bagues aussi pour une autre raison c'est qu'au début, moi, je les remettais immédiatement. Puis je me suis aperçue que je faisais rouiller euh, mes, mes, euh, mes euh, couvercles. Puis... Ça, c'est super important. Parce que là, j'avais fait une vidéo pour cette partie-là. Puis je ne euh, l'ai pas ajoutée. Je viens de voir que j'ai oublié de la mettre. Mais euh, lorsque vous lavez, premièrement, lavez vos peaux vous, une fois qu'il va être froid, là, vous les mettrez dans le lavabo. Avec du savon à vaisselle, comme si vous laveriez votre vaisselle, vous lavez vos pots. Faites-vous-en pas le, cou le couvercle à l'intérieur, vous enlevez la bague. Puis, le, le cap, là, même si vous avez peur, ça ne partira pas. C'est vraiment collé là une fois qu'ils sont refroidis. Puis, s'il part, ben là de toute façon, ça n'aurait pas été une conserve que vous devriez garder. Fait que vous le refermez, mais vous le mettez au frigo à la place pour le consommer plus rapidement. Mais vous enlevez vos bagues, vous lavez vos pots comme il faut, puis après vous les essuyez comme il faut, puis vous les laissez sécher. Vous lavez aussi votre bague, parce qu'elle va être sale, puis si elle est trop rouillée, gardez-la pot, prenez une bague neuve, vous la séchez comme il faut, puis vous la mettez à côté du pot. Attendez 12 heures que le pot soit complètement sec avant de visser vos bagues. Puis les bagues, pas besoin des vissées serrées, c'est pas ça qui fait votre conserve. C'est vraiment le cap, euh, le petit couvercle qui va être collé sur la conserve. Fait que finalement, ça a été super bien ces conserves-là. la raison pourquoi ça a débordé, c'est qu'il y a trop de gras. Dans ma viande. Fait que j'aurais pris une viande qui était grasse. Puis le gras euh, à l'autoclave, il aime vraiment pas ça. Il a tendance à sortir des pots. Fait que dans le fond, ce que j'ai retrouvé dans le fond, c'est que du gras avec de l'eau. Fait que c'est juste le gras qui s'est échappé de mes pots. Mais les peaux étaient corrects. Puis en général, c'est la façon de faire. Puis au, au fur et à mesure de vos expériences, vous allez vous rendre compte de toutes sortes de choses. Par exemple, que vous avez mis trop d'eau, que et vous n'avez pas enlevé assez. Oups mettre en excès, puis faire rentrer de l'air dans, dans la couvercle ici, là, il n'y est... plus rien qu'à regarder s'il y avait d'autres si choses intéressantes. Les garder, les garder longtemps, il faut qu'ils soient extrêmement secs, Donc, avant vendre Oui, là, puis ça, je reviens là-dessus, c'est tellement important que euh, vous faisiez attention à ce qu'ils soient secs, puis que vous ne laviez pas vos pots avec vos bagues, c'est que j'ai fait l'erreur. Euh, j'avais rangé des pots que j'avais complètement lavé en vissant les bagues directement dessus par les mettant euh, de côté, puis après un an, j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé, mais sur le bord de mes petits couvercles, là, ici, il euh, y avait de la rouille, puis un peu plus, ça allait percer, c'est-à-dire que mes conserves n'auraient pu été bonnes parce qu'il y avait de l'eau qui était restée entre la bague et mon pot, et euh, le couvercle parce que je les avais fermés trop rapidement, fait que les couvercles doivent être secs, complètement secs, des pots lavés, propres. Vous remettez ça dans votre boîte de carton, puis vous pouvez les empiler dans un garde-robe quelque part et ça prend très peu de place. Puis mettez les dates sur le dessus des couvercles qui sont neufs. Mettez euh, le mois et l'année, ça va vous permettre de retrouver rapidement les conserves à consommer en premier, à faire votre gestion de stock. Euh, moi, j'ai un potager. Je sais que je fais euh, mes tomates en boîte là, euh, aussi à la fin de l'été. On peut faire des petites carottes, on peut faire aussi quand on a des spéciaux euh, au magasin, on peut faire des confitures, euh, on peut faire euh, toutes sortes de des, euh, des cornichons. Dans le vinaigre, je ne les fais pas là-dedans là, parce que le vinaigre est assez acide. Mais il y a toutes sortes de conserves qu'on peut faire et empiler. Euh, de la salsa, la salsa, ça va super bien dans l'autoclave. Euh, puis, il euh, y a d'autres techniques aussi de conserve. Il euh, y a des livres qui se vendent à ce sujet-là. Et Une source aspect comme ça, ça peut garder des années. Puis sachez que les protéines vont être de plus en plus rares. Plus on va av avancer dans le temps, plus on va aller vers l'effondrement de notre société. D'où l'importance d'en garder un peu des stocks, surtout que euh, parfois on a des bons spéciaux, puis que c'est abordable. Voilà! J'espère que cette vidéo vous a, inté vous a intéressé. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez euh, les inscrire dans, sous la vidéo YouTube. Je vais y répondre avec plaisir. Puis, euh, si vous avez aussi des suggestions vous-même de vidéos, je vous encourage à nous les envoyer. Vous pourriez même participer avec nous à présenter euh, vos solutions de résilience euh, aux gens qui nous écoutent. Pour en plus former euh, une communauté à ce niveau-là, en tout cas, c'est un très grand intérêt. On a beaucoup de participants j'ai des beaux commentaires à ce niveau-là. Puis, euh, partager aussi ces vidéos-là, je pense que c'est important, ça permet aux gens euh, de voir aussi comment les autres effectuent, euh, je veux dire, on n'est pas des professionnels, euh, c'est pas ça le but, mais c'est un partage de connaissances, puis euh, ce partage de connaissances-là, il est bénéfique pour tous, pour tous et pour toutes. Fait que euh, merci, on se revoit bientôt, bonne soirée.